Venez à Jésus pour être sauvé, sauvé, sauvé pour toujours, venez à Jésus. s'il vous plaît nous allons lire un psaume nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre psaume chapitre 20 nous lisons la parole de Dieu psaume chapitre 20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 et restons debout, éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Amen. Nous élevons, nous élevons ton nom pur, nous élevons. et aimé aussi de tout le cœur, mon sauveur. Merci vraiment pour ce, cette soirée, Seigneur Jésus, C'est cette grâce que nous avons trouvé devant ta face encore de pouvoir avoir le souffle de vie pour revenir encore dans ces lieux, afin que d'un commun encore de notre cœur, nous puissions vraiment te glorifier, te dire encore merci pour tout le bienfait que tu nous as vraiment accordé la joie d'être à toi, de voir t'appartenir, Père, d'être un peuple que toi, tu t'es choisi toi-même, que tu conduis encore aujourd'hui, que tu instruis, mon bien-aimé père Saint-Dieu, que tu montres encore davantage le chemin, mon Seigneur. Merci réellement notre Dieu, parce que toi, tu prends soin de nous, mon bien-aimé père Saint-Dieu, dans tout le moins détail de notre vie, Seigneur, et tu es réellement là aussi pour nous consoler, pour nous fortifier, pour nous encourager, Seigneur, à voir toujours prendre courage et aller de l'avant aussi, mon Seigneur. Nous te remercions ta présence ne fait jamais défaut, Seigneur. Tu es toujours présent, mon roi. Merci encore pour cette soirée. Merci encore pour les chants. Merci encore pour les cantiques, mon bénévole Père mission. Merci pour les services. Père. Quelle joie et bonheur voir aussi revoir ton peuple encore ce soir, mon bénévole Père Dubisson, ces lieux. Et ceux-là aussi qui sont aussi en connexion à différents endroits. Seigneur, qu'ils soient vraiment aussi bénis et protégés, soulignés encore davantage, mon roi. Nous avons vraiment besoin de toi chaque jour, mon bénévole Père Saint. Nous avons soif de toi, les doigts, les dieux vivants, mon bénévole Père Dieu, pour nous. Notre Âme, Père du Bisson, qui soupire après toi parce que nous te désirons, Seigneur. Merci pour les chants et les cantiques, mon bénémoine, Père du Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, mon bénémoine, Père Dieu. Pour le pardon aussi de nos péchés et de nos manquements, Père Merci aussi pour la paix, aussi, Père du Bisson, nous avons aussi accordé pour avoir, Père du Bisson, et pour être dans ta maison aussi, Père du Bisson, Dieu. Sois béni, car nous t'avons ainsi prié au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Seigneur soit béni, vous pouvez vous asseoir. Oh, qu'il est beau et qu'il est merveilleux et doux aussi pour des frères de pouvoir se retrouver aussi ensemble et avoir aussi ces désirs profonds de pouvoir avoir la communion avec les seigneurs et aussi les uns avec les autres. Comme les, ça me dit, le Psaume l'a dit, il vient de dire certainement dans les scènes écritures, il dit, et ceux-là s'appuient sur leurs chevaux, mais nous nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous, nous remercions les seigneurs de ce que... Il nous a donné encore ce moment où nous pouvons nous retrouver encore ensemble dans, dans sa maison, car nous réalisons combien il nous est nécessaire de nous tenir plus dans sa présence, effectivement, pour que notre État puisse davantage aussi être... Transformer, que le Seigneur nous aide à ce que chaque jour nous puissions d'abord davantage bénéficier effectivement aussi de cette transformation pour que nous puissions atteindre ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire être aussi à son image et de gloire en gloire davantage. Que le Saint-Esprit ait la préminence, c'est-à-dire la domination, sur chacun de nous afin que nous ne puissions plus nous laisser conduire par nous-mêmes mais que le Seigneur, notre Dieu, puisse être celui qui conduit effectivement nos pas et aussi dans nos projets, qu'il soit toujours associé, qu'il soit aussi le premier et que dans les décisions à prendre, que ce soit non pas notre décision, mais que ça soit ses décisions à lui. Nous le remercions vraiment du fin fond de notre cœur parce qu'il ne nous a jamais laissés dans les ténèbres. Nous devons prendre conscience effectivement de la manière dont le Seigneur travaille et agit aussi parmi nous, et aussi à nous pour le but qu'il veut réellement aussi atteindre. J'ai eu à pouvoir entendre aussi les témoignages qui ont touché aussi, mon cœur au plus profond parce que cela démontre effectivement aussi davantage le travail que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire effectivement dans la profondeur du cœur des enfants qui lui appartiennent parce que comme l'apôtre Paul a eu à pouvoir le dire effectivement que cette parole du Seigneur qui agit donc en vous donc qui croyez nous ne sommes pas là pour être des comédiens ou des gens qui veulent jouer un rôle nous voulons vraiment expérimenter toutes ces choses que le Seigneur a eu à pouvoir dire aussi dans les scènes d'écriture et que ceux qui nous ont précédés aussi ont eu à pouvoir avoir ce privilège de pouvoir aussi prendre part à, à ces choses qui nous sont donc aussi rapportées et écrites aussi effectivement pour que nous puissions aussi arriver à pouvoir réaliser la, la véracité c'est-à-dire la vérité et la réalité de la parole que notre Dieu a, a prononcée. afin que nous ne puissions pas penser que tout ce que nous faisons pour Dieu est en vain. C'est pour ça que les Saintes Écritures, la parole de Dieu nous a été donc aussi apportée et aussi hein, donné la grâce de pouvoir aussi la voir avec des témoignages de ceux qui ont dans le temps passé aussi, ont placé leur confiance dans ces dieux et qui à la fin aussi, ils ont pu avoir aussi le résultat de ce que la parole de Dieu a eu à pouvoir dire. Et j'ai eu à pouvoir avoir le témoignage de notre sœur Anna, Anna Kazadi, effectivement aussi, et c'était vraiment très touchant de pouvoir voir comment Dieu fait, comment Dieu aussi touche le cœur, comment Dieu aussi ramène effectivement ceux qu'il lui appartiennent et surtout aussi la manière dont la parole de Dieu convainc le cœur de gens même si on a été dans, dans la pensée de dire, moi je ne veux pas », mais Dieu lui-même arrive à pouvoir réellement aussi te mettre dans des conditions que tu puisses réaliser que c'est ça la chose qu'il fait. J'ai eu notre sœur Daniel, euh, Daniel de Royaume qui m'appelait, enfin, il m'avait envoyé un message, il envoyé un message, je l'ai rappelé aussi effectivement, mais c'est vraiment une sœur tout à fait particulière. Notre sœur est une sœur qui a avancé en âge, mais c'est très touchant de voir que chaque jour de sa vie, partout où elle passe, elle rend témoignage de ce Jésus que nous aimons. Et elle, elle parle de notre Seigneur, mais avec un tel amour, une telle joie, une telle reconnaissance. Et pourtant, notre soeur passe par des moments difficiles. Hein, et son fils qui n'est pas tellement très bien, elle pleure tout le temps, mais malgré cela, et elle a toujours cet cette, cette, cette, cette amour profond à l'endroit de, de ces seigneurs qu'elle aime et qu'elle elle parle effectivement partout où elle passe. Et je disais, ces hommes qui sont dans sa région, effectivement, ils n'ont pas d'excuses. Parce que c'est vrai, mais ils pouvait aussi être comme tous les autres qui ont honte de parler du Seigneur, parce que c'est vrai, la plupart on, on, on, on dit ce qu'on dit, mais, mais quand on est dehors, on a souvent honte de parler du Seigneur, parce que ça va un peu créer des réactions chez des gens, que ce soit les jeunes, que ce soit les personnes âgées, on a un peu honte. Mais elle, elle n'a pas honte, en fait. Chaque fois qu'elle voit quelqu'un, elle s'approche et lui parle. Et beaucoup de gens ont été quand même sauvés. Beaucoup de gens qui étaient dans la dénomination, effectivement, ont eu à pouvoir avoir la joie de pouvoir au moins entendre. Et puis, maintenant, c'est connecté pour aussi écouter la parole de Dieu. Et alors, pendant que je parlais avec elle, et on a pris du temps, ça. J'étais consolé. Et puis, euh, elle me dit, ah frère, le dimanche nous avons eu la réunion, j'ai dit, oh gloire à Dieu, et puis bon, mon cœur était un peu pesé. J'ai dit oui, ma sœur, certainement. Et alors elle me dit, mais voilà, parce que je n'avais pas réalisé, elle me dit, mais frère, c'était quand même particulier, vraiment. Alors, moi j'ai dit, oui, c'était quand même long. Il dit, mais quand je compte les heures depuis 10 heures, jusqu'à l'heure à laquelle on a eu à terminer, on a fait au moins 16 heures. J'ai dit, pardon ma soeur, c'était donc 16 heures. Elle me dit, oui, c'était donc 16 heures. Je dis, mais, alors je lui dis, mais je crois que c'était assez long, ce qui veut dire qu'à un certain moment, vous vous êtes un peu relâché un tout petit peu comme ça, vous n'avez pas pu tenir. Elle dit, non, non, non, non, non, non, non, non. Depuis les débuts de la réunion, quand la prédication a commencé même quand ça a continué, effectivement, je ne me suis même pas dit, Seigneur, je vais euh, aller de côté, et puis maintenant pour reposer un peu, pour reprendre. J'ai écouté du début jusqu'à la fin. J'ai dit, du début jusqu'à la fin, ma soeur. Et elle m'a dit, oui, j'ai su rester là. Et même quand vous demandez, c'est vrai que je posais la question aux gens, elle dit, mais est-ce que vous êtes fatigué tout ça ah, J'ai dit, non, non, non, non, non, non, moi j'étais là jusqu'à la fin. Moi j'ai dit, mais, ma soeur, vraiment jusqu'à la fin. Elle m'a dit, oui, j'ai écouté jusqu'à la fin. Ah, j'ai dit, mais... Euh, parce qu'il arrive que quand, par exemple, les gens sont à la maison, ça quand même ce qui arrive à ceux qui sont à la maison en connexion. À cet certain moment, il dit, bon bah, euh, je laisse un peu de côté, je fais ça et puis je reviens. Elle dit, non, non, non, non, non, pasteur. C'était tellement profond, c'était tellement important, je voulais vraiment entendre ce que le Seigneur voulait qu'on entende. Donc je suis, j'ai dit, Seigneur, mais dit, ma soeur, tu restes jusqu'à ce. Vous savez, pour moi, frère, ce sont des choses qui me touchent parce que vous ne pouvez pas réaliser cela, hein, mais vous savez, c'est une responsabilité. Je suis conscient qu'à ce moment, on reste. Alors, j'ai je dit, je c'est vrai que les uns se plaignent, évidemment, aussi, oui, c'est trop long, c'est trop long. Bon, il n'y a pas de problème quand vous vous plaignez que c'est trop long. Mais alors, vous voulez quoi Des sermons de trois minutes Ce soir, on va peut-être faire cinq minutes. Ça, chacun s'y rentrer, parce que, bon, vous, avez, vous êtes resté très longtemps, et que, bon, vous avez à pouvoir... Mais je crois que... Je disais, je ne sais pas moi à qui, j'ai dit, et c'était à elle, j'ai dit, j'ai dit, ma soeur, vraiment que Dieu, je priais pour elle, j'ai dit, Seigneur, que Dieu te bénisse. J'ai chez toi, à la maison, tu restes là, connecté, pendant 16 heures, et tu n'as pas eu à pouvoir se te plaindre ou pas. Mais on m'a dit, mais c'est quand même long. Il dit, non Il dit, pour c'est Jésus, c'est ma vie, en fait. J'ai dit, que Dieu te bénisse. J'ai dit, mais, alors me pose la question, mon frère, il dit, mais, ce que, est-ce que dans l'assemblée, il y a eu des gens qui ont tenu longtemps jusqu'à la fin et qu'est-ce que je pouvais lui répondre j'ai dit les frères et sœurs étaient là Amen. que Dieu soit béni j'ai dit je crois dans leur cœur ils n'ont pas murmuré en disant que c'était long j'ai dit mais parce que vous savez je me suis posé la question à un moment j'ai dit bon quel est le but de notre vie sur la terre si nous ne passons pas du temps dans la présence du Seigneur ben dans quoi nous allons prendre plaisir parce que je vois parfois les gens qui viennent, puis après une heure ou deux heures, ils s'élèvent et ils s'en vont. Droit. Mais vous qui êtes quand même anciens vous qui avez quand même expérimenté et compris effectivement l'essence même l'importance même de la grâce que Dieu nous a accordée pour la parole de Dieu que comme, comme Moïse disait effectivement dans les Saintes Écritures de ton homme chapitre 8, effectivement il dit mais enfin que tu saches qu'effectivement que l'homme ne verra pas de seulement mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu, nous nous préparons pour un grand événement, il faut que nous puissions arriver à pouvoir comprendre et savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions avoir, si nous n'avons pas réellement aussi la connaissance des choses de Dieu. Comment pourrons-nous, parce que la condition est des après avoir accompli la volonté de Dieu, comment pouvons-nous arriver à pouvoir accomplir la volonté de Dieu si nous ne la connaissons pas et pour que Dieu puisse aussi arriver à pouvoir parler, mettons-lui aussi, montrons-lui notre bonne volonté. Que Seigneur, nous voulons que tu nous parles, nous voulons que tu nous enseignes. Parce que nous voulons que notre âme, tout ce que nous sommes effectivement, puisse être rempli du Saint-Esprit. Que le Seigneur, alors pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, donne du temps au Seigneur. Il faut que, vraiment, que tu as servi. parce que quand le Saint-Esprit va venir chez toi, en fait en toi, il va faire de toi quoi parce que tu ne pries pas pour que le Saint-Esprit, pour que je l'ai reçu, je ne vais pas aller maintenant jouer au football, je vais passer mon temps dans le magasin pour aller magasiner. Parce que c'est comme ça, une fois que je l'ai dans ma poche, alors je suis libre de faire ce que je veux. Non, si le Saint-Esprit vient, il te rend prisonnier. Amen. Tu devras prier toute jour et nuit. Amen. tu devras lire la porte. Mais c'est vrai. Pourquoi vous le désirez Parce que vous sachiez. Parce que tous les jours, vous aurez besoin de la parole de Dieu. Alors si vous ne savez même pas tenir pendant une heure ou deux heures, pourquoi vous le désirez parce que s'il vient, vous devez être prisonnier. Non, prisonnier, savoir lire la parole de Dieu. Vos pensées toujours, qu sait. pas que mon mari, pas que ma femme, pas que les marchés. Non, non, non, non. Tes pensées toujours dans la parole de Dieu. D'abord, je me lève le matin. Première chose, c'est quoi D'abord, à genoux. C'est comme ça qu'il vous conduit. Parce que quand vous levez, vous levez le matin, vous commencez à dire Oui, allô, allô. Si vous êtes fils de Dieu, vous sentez une condamnation. Et non, non, non, non, c'est pas possible. J'ai fait, j'ai fausse Allô, allô, allô comment ça va, ça va Ça va Tu sens que non. Jusqu'à ce que tu puisses poser tes genoux à terre. Ah Tu sens qu'il y a un poids qui est levé Tout ça, c'est l'Esprit du Seigneur. Donc, il te rend toujours prisonnier. Donc, tu as prié, et puis tu, tu, tu veux te lever, oh, tu as oublié. Mais l'or ne va pas de pincellement. Prendre et une écriture, oui. C'est cela. Donc, tu tournes à gauche la parole, à droite la parole, devant la parole, derrière la parole. C'est ça. Avoir le baptême du Saint-Esprit. Pas que oui, je le prends un peu ouf ou au marché. Je vais voir ceci, vitrine, papa, là, vous ne l'avez pas. Oh, terminons vite. Non, quelqu'un qui l'a dit, Seigneur, je veux encore apprendre. Si tu veux me parler, parle encore, Seigneur. Parce qu'après ça, si je vois qu y a quelque chose qui me manque, je me mets à genoux. Mais c'est vrai, frère, on a manqué. Vous savez que c'est là où on ne les fait plus. C'est-à-dire qu'après avoir écouté la parole de Dieu, au lieu de sortir directement, je me mets à genoux. Il dit, Seigneur, remplis-moi que quand je sors maintenant, que ce que j'ai reçu là, demeure là-dedans, que je puisse arriver. Souvent, qu'est-ce qui se passe je, je donne c'est un exemple. Souvent, qu'est-ce qui se passe Une fois qu'on a terminé, les frères à prié, à Alléluia, gloire à Dieu, boum, boum, boum, boum. Et ça qui piquant, piquant. En fait, nous sommes dans une dimension, on s'est dit que non. Avoir écouté la parole de Dieu, il faut que je donne la possibilité quand même. Au, au Seigneur et au Saint-Esprit de pouvoir vraiment faire en sorte que cette parole puisse avoir la place profondément dans mon âme. Et maintenant, que, quand je sors maintenant, ce n'est pas une pensée autre que dans ma tête, simplement c'est la parole de Dieu. Et quand je regarde un frère, la parole me revient. Quand je regarde une soeur, la parole me revient. Mais il y en a de ceux qui, on peut rester pendant six heures de prédication, à peine passer la porte ici, tu lui poses la question de quoi on a parlé ah, je crois que Moïse, qu'elle était sur la montagne, on a même pas signé Moïse sur la montagne. Parce que pendant six heures, il était là. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée sœur Dorothée. Sois la bienvenue. Amen. Merci de toi arriver. Que Dieu te bénisse. Ah, nous sommes heureux. Hein? Amen. Parce qu'il dit, on dit pendant... Donc pendant six heures-là. Tu t'étais inventé Moïse, alors qu'on n'a pas parlé de Moïse sur la, mo sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? C'est que quand on est assis là, c'est corps et âme et esprit. Seigneur, c'est quand même dimanche. C'est pas tous les jours. Samedi, j'ai le temps. Vendredi, enfin, j'ai le temps de pouvoir faire autre chose. Mais dimanche, quand même, Seigneur, c'est un jour où je me, même s'il faut faire 20 Vous savez, frère, ça. Les saints je l'ai toujours dit ici, que Dieu nous aide. Le Saint-Esprit est capable, frère. Et on commence la réunion, et puis la parole, effectivement, et puis il descend, il nous tient jusqu'au matin. Qu'allez-vous dire Parce que nous, nous passons des manières du de matin, l'après-midi directement, et puis la veillée, jusqu'au matin. Et quand on aime Dieu, on aime rentrer dans l'échange de choses comme ça. On dit, Seigneur, je ne vis que pour ça, parce que demain, si je partais... Je vais partir, avoir été libéré. Savoir effectivement, je viens de la présence du Seigneur. C'est cela la vie d'un chrétien. C'est la vie d'un fils de Dieu. Et, et, et quand on parle effectivement des, des distractions, effectivement souvent, les frères, vous qui êtes là, vous êtes, vous êtes toujours en train de regarder à gauche et à droite. Et quand même, on fait comme un frère par ici, toujours à gauche et à droite. Vous ne vous rendez pas compte Mais écoutez un peu les témoignages que notre soeur, euh, euh, euh, euh, euh, euh, Anna Casadien, m'a raconté. Si elle permet, elle est là, -là. un petit peu, je peux. Un, peu, je, un tout petit peu. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Juste un petit peu. Je vous ai écouté, pas. Parce que vous pensez, ah, on nous dit comme ça, on nous dit comme ça, effectivement, effectivement, il ben, faut être là. Un petit peu, petit peu. Ah, oui. Alors, euh, elle, elle me dit, si je me suis trompé ou je mal dit. Hein, tu es censé me corriger parce que je suis un homme, je peux aussi avoir peut-être même pas bien compris, hein, mais je, que tu me pardonnes, mais que tu peux corriger. Tu dis, pasteur, c'était pas comme ça, tu lèves la main. Comme ça, tout le monde peut savoir. Je peux me tromper aussi. Alors, il euh, dit que... Il a eu à pouvoir, je pense, c'était un, un songe, pour moi, un rêve que tu as eu à pouvoir. Avoir. Quand tu étais de l'autre côté-là, hein, tu viens à cet endroit-là. Voilà, voilà. Il y a eu un petit songe-là qui s'est trouvé. Donc, euh, Parce que le Seigneur suit ses enfants pour leur apprendre parce que les autres qui ne sont pas intéressés par Dieu Dieu ne peut pas vous parler mais quand vous désirez tant le Seigneur effectivement ben, il vous parle alors il dit qu'il a eu à pouvoir faire un rêve où il s'est trouvé de l'autre côté donc celui-là, hein? voilà, c'était lui en question c'est pas que les, les, les, les, Dieu lui a montré Et il s'est trouvé du côté donc, des Danes hein? c'est ça donc l'enfer vous avez bien entendu l'enfer c'est pas que non, Dieu a voulu lui montrer et pendant qu'elle était dans ce côté-là, dans cet endroit-là, alors il a quelque chose à commencé à pouvoir le monter dans sa pensée. Dans ses si à... Il dit Mais si j'étais. Peut-être que bon, je suis bénévole. Tu peux. Le micro, vous avez le micro là Oui, juste cette partie-là, parce que le restant, on peut l'attendre. Tu, tu, tu, tu, tu peux le rendre toi-même. Comme ça, comme ça, les autres écoutent. Oui, que Dieu te bénisse. Et donc. Euh... C'était vraiment un enfer. Et là, c'était vraiment une très grande souffrance et tout. Et là, je commençais en fait, je voyais en fait cette fille qui, qui souffrait en fait. Là, et elle disait, si j'avais écouté les prédications, c'est que le pasteur Donard disait, je ne serais pas ici aujourd'hui. Et elle criait, elle plairait et c'est fini les rêves. Merci beaucoup. Vous avez entendu oui. Vous avez entendu Amen. Alors, cette personne qui était là, qui a eu à pouvoir voir à nous faire, et la personne dit, il entendait bien, comme il, dit, il, dit, mais, il dit, mais si j'avais vraiment écouté les prédications du pasteur Léonard, comme ça, c'est pas moi, moi je n'ai pas donné les rêves. Hein. Parce qu'on peut dire que le frère, je pas donné les rêves. Hein. Il dit, il a personne, il dit, mais si j'avais écouté les prédications du pasteur Léonard, cest quand même qu'il est d'Asie, qu assemblée, toujours distrait, « Si j'avais écouté ça avec attention, je ne serais pas dans cet endroit. » Alors Dieu a permis qu'elle puisse voir cela et qu'elle puisse entendre cela, pour que ce soit un témoignage pour nous tous. Parce qu'on a l'impression que les choses que nous sommes en train de pouvoir écouter, eh c'est peut-être un peu des banalités, des choses inutiles. Quand on vous dit « Votre attention s'il vous plaît », c'est comme si on doit vous supplier. Eh bien, vous ne faites pas votre attention, mais vous ne savez pas votre destination. Nous l'avons entendu, ça, ça m'a touché aussi. Quand nous avons, et ça c'est vrai, j'ai dit que c'est quand même terrible que, ce que la manière dont nous faisons les choses. Vous vous souvenez encore Comment nous vivons, comment nous faisons En fait, nous démontrons déjà à Dieu que nous ne sommes pas candidats. Nous, nous sommes déjà candidats à l'enfer. Parce que quand, oui, quand, nous, quand nous faisons que ce que nous voulons, c'est que nous, quand la parole de Dieu vous dit ça. En fait, vous allez faire à ce que vous voulez, ce que vous désirez, ceci, cela, cela. C'est-à-dire que votre vie à vous, comme vous l'amenez. Il faut montrer à Dieu que je ne suis pas intéressé à ton offre. Ton offre là de pouvoir... Parce que tu veux me parler, moi j'ai beaucoup de, de choses à faire. Et que moi, dehors, je fais ce que j'ai envie de pouvoir faire. Je peux venir chanter, jouer comme je veux. Mais je te montre au moins déjà deux maintenant. Et aux yeux de tout le monde, effectivement, que moi ici, j'aime l'enfer. Et vous vous souvenez, nous l'avons aussi entendu. Je pense que j'ai cité et Matthieu 24, voyez-vous, je crois que je suppose que c'est cela, si vous pouvez, vous frères qui avez aussi la Bible, vous pouvez aussi m'aider, si nous pouvons le trouver, je pense que c'est ça, je pense je pense que c'est ça, que c'est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 quand vous faites un geste à l'endroit, vous comprenez cela Souvenez-vous, hein, ça, ça vous revient encore Merveille qui va chez la sœur Jackie, hein, et Rocher qui habite chez la sœur Jackie, qui est fils de la sœur Jackie, Et que Merveille qui est le fils de son frère, la fille pardon de son frère, et qui va chez la sœur Jackie pour, et qui ouvre les frigo. Vous vous souvenez N'oubliez jamais cela. Quand vous recevez les enfants, souvenez-vous toujours. Merveille et Rocher chez qui Chez la sœur Jackie. Je veux dire, le frère Jonas, le frère Jonas, le frère de la sœur Jackie. Hein? et que, Il arrive chez la sœur Jackie, dans le frigo, il ouvre le frigo, il ouvre l'armoire, il prend du pain, il commence à tout tartiner, bérer, tout ça, tout ce qu'il y a, et puis il remplit avec toute la viande qui était dans le frigo, et il à la à table, commence à pouvoir manger. Qu'est-ce que vous ressentirez et si Rocher venait et qu'il rentrait aussi dans le même frigo prenant, aussi ouvrant les armoires et tout ça, vous, ce qui vous suivez? Amen. et qu'il commençait aussi à manger aussi, cela aussi qu'est-ce que vous ressentirez? est-ce que vous comprenez? parce que ce que Dieu cherche de nous, c'est que nous soyons vrais, nous l'avons entendu frère et sœurs, que Dieu ne cherche pas à changer ton cœur. Mais il cherche à ôter Toutes ces choses qui ne sont pas bien Effectivement pour te donner un nouveau cœur Alors un nouveau cœur Quand il regarde le rocher, regarde le C'est pareil Est-ce que vous comprenez Parce que quand nous sommes Alors il dit Quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger Sincèrement vous l'avez fait J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire Vous m'avez vraiment offert un verre à boire Parce que vous voyez c'était nécessaire et dit, « J'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Chaque fois que vous recevez quelqu'un dans votre maison, vous ne recevez pas parce que vous faites partie d'une association des, des, je sais pas moi, des anciens combattants. Non, vous le faites parce que vous êtes un chrétien, un fils et fille de Dieu, et que vous recevez votre frère, votre soeur qui vient pour l'évangile. Je vous dis la vérité, frère et soeur, chaque fois que quelqu'un est logé chez vous, à cause de l'évangile, vous avez une récompense. Chaque fois que ta porte a été ouverte, pas en murmurant, oui, ils envoient toujours des gens chez moi. Si c'est comme ça, ne veut même pas parce qu'il n'y a pas de récompense. Mais quand quelqu'un vient, tu dis, gloire à Dieu, Dieu soit béni, elle vient. Parce, pourquoi vous la quelle Parce que Seigneur elle a soif de la parole de Dieu. Je veux qu'elle croise. C'est-à-dire que vous travaillez pour Dieu. Qu'il voit aussi que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons nos maisons, sont aussi la maison que Dieu peut se disposer, qu'il peut faire ce qu'il veut. Ce que Dieu nous a donné, c'est pour lui aussi. Donc je reçois un frère, je reçois une sœur, avec joie, je prépare avec joie, je lui donne même les maximums, avec joie. Parce que ce que vous faites à ce frère ou à cette sœur, effectivement, c'est pas seulement la sœur, mais c'est à Dieu que vous l'avez fait. Parce que vous faites ça pour la gloire de Dieu, que Dieu soit glorifié. quand cette personne même n'aimait pas Dieu, quand il verra votre vie, il verra comment vous l'avez accueilli, il rentre et dit non, j'ai été dans la famille des enfants de Dieu. On peut dire que les chrétiens n'existent pas, mais là, ceux-là, j'ai vécu, c'est vraiment des fils et filles de Dieu. Alors là, son amour s'attache à Dieu. Par toi, une âme est revenue à Christ, juste par votre vie. Soyez donc hospitaliers. La Bible dit non. Donc l'hospitalité, ça fait partie de la nature d'un enfant de Dieu. On n'a pas euh, bâti nos maisons qu'on a acheté effectivement pour qu'on en fasse seulement des bijoux que les gens viennent, on regarde, ah c'est bien. Non, qu'ils viennent, qu'ils y habitent aussi. Est-ce que vous comprenez? On arrange nos chambres pour qu'ils pas ah, ils ont des belles chambres. Non, pour qu'ils y dorment aussi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on fait quelque chose, on fait que. Parce que c'est pour ça qu'ils disent, bon, ça, c'est entre nous. Hein. Ça, c'est entre, hein. entre nous. Je ne vois pas un frère qui va acheter une, une voiture coupée, devant lui seulement un volant, et puis à côté, il me siège derrière. Yang C est, c est, c est. Enfin, moi, enfin, je dis comme ça, hein. je ne vois pas un frère comme ça, même si c'est une poche, j'en sais rien, mais bon. Si je dois acheter même une poche, je dois acheter une poche à 24 portières. Je vais donner un exemple, pourquoi Je pense que quand je vais à l'assemblée, on m'a demandé un service, qu'un frère, un sœur, qui quand il est à la maison, je vais me dire, non, mais si j'ai demandé une place, ma femme et moi. Et puis, tu vois, tu vois une soeur qui est là, et la pluie qui tombe, il n'y a pas de tram, je vais la mettre où ah oui, tu passes, je me dis, je me dis tram c'est fini, bûche c'est fini, comment, comment la sœur va rentrer à la maison Tu as la voiture coupée comme ça, c'est joli, <rire> ta sœur est dehors, mais ce que nous faisons, ce que nous achetons, c'est pour servir. Enfin, je ne parle pas à tout le monde, hein. je parle aux frères et sœurs, nos frères, aux sœurs en Christ, qui peuvent, il ne faut pas m'en vouloir, mais je dis ça, je parle aux frères et sœurs, qui, qui, qui croient, qui aiment, qui aiment, qui aiment le Seigneur comme nous tous, hein. donc j'achète mon bien, je pense pas seulement à moi, je pense à tout, parce que nous sommes une famille nombreuse. Je vous ai raconté mon témoignage de mes voisins. Parce qu'ils me regardaient, il dit, l'un vient et dit, ah oh, c'est qui Je dis c'est mon frère. L'autre vient et dit, ah ben c'est ma soeur. Elle dit, « ah, dit, Léonard, votre papa avait beaucoup d'enfants. Parce qu'à voir tout ce monde qui vient, frère, sœur, frère, sœur, frère, sœur, je dit, oui, oui, oui, ce sont mes frères. Son aussi, mais ce sont aussi mes soeurs. Évidemment, dit, ah vraiment, papa on dit, oui, oui, oui, mes propres frères, mes propres... Sinon, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise Parce que je dit c'est mon frère, Michel. Et puis, je dis, non, non, non c'est qui Michel, c'est qui c'est mon frère. Non, non, elle dit, non, non c'est un frère que j'ai connu, vous savez. Puis, je dis, non, je dis, c'est mon frère, mais c'est mon frère. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et puis, et, et, et, et, elle, elle va encore plus loin. Elle nous dit qu'il mettait tout le temps. Donc, ce qu'il y a, à mon frère. C'est pour ça, quand vous achetez de nouvelles voitures, moi je suis heureux oui, parce que je, je les essaye d'abord. Ce n'est pas seulement que j'essaye, mais quand j'en ai besoin aussi. C'est dès quand vous achetez là tout ça. Si, si le frère Christian a besoin, même s'il achetait une nouvelle voiture grosse. J'attends. Il achète. Et il vient d'abord. Il va pas là, j'ai là J'ai je dit, j'ai je un fils. Mais après, tu donnes les clés. J'ai valé au Luxembourg. J'ai je, je rentré dedans. Est-ce que vous comprenez Donc, nos voitures, ce sont nos voitures. Que Dieu soit béni. Nous continuons. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Chaque fois que vous avez donné une chemise au frère, ou les chaussures que vous nous donnez, les chaussettes que vous donnez, tout ce que vous donnez là. Ce n'est pas seulement à nous, mais au Seigneur. C'est pour ça, merci beaucoup pour toutes les chemises et les cravates. J'étais malade et vous m'avez visité. Chaque fois que je ne suis pas bien, ce sont des coups de fil. Et quand un frère ou une soeur n'est pas bien, on ne reste pas insensible. On veut savoir pourquoi et puis on se met à genoux, Seigneur, guéris ma soeur. Parce que si ma soeur est malade, c'est aussi moi. Je ne dors pas tranquille, c'est ma soeur, c'est ma famille. Est-ce que vous comprenez Nous continuons.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 à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Vous voyez Donc chaque verre, chaque chose, chaque cuisine, chaque, chaque nourriture que vous donnez, même quand un frère vient chez vous à la maison, que vous accueillez avec joie, à vous donnez à ces moules, vous allez ici à manger, tout ça, vous les faites à lui, mais c'est à Dieu que vous le faites. Alors nous continuons. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, sa gauche, la c'est gauche, la gauche, il dit, retirez-vous de moi. Oh. <rire> Et puis il dit, maudit. Ça veut dire que si tu es maudit, c'est terminé. Allez donc dans le feu qui ne s'éteint point. Écoutez très bien. Vous suivez Vous lisez bien Allez donc dans le feu qui ne s'éteint point. On a écrit éternel, mais le feu ne peut pas être éternel. Vous savez, non hein? Ça, vous savez quand même hein, que l'enfer ne peut jamais être éternel parce que pour être éternel, il faut qu'elle ait la vie éternelle. <rire> Vous avez compris, donc c'est pas possible que quelqu'un qui a la vie éternelle aille en enfer. Est-ce qu'il dit, allez donc dans le feu qui ne s'éteint pas. Donc il va brûler pendant des temps et des temps et des temps, et puis après c'est terminé. Alors il dit, verset donc ensuite il dira à ceux qui seront à sa droite, à sa gauche, pardon, retirez-vous de moi, maudit, allez dans le feu qui ne s'éteint point, qui a été préparé qui a été préparé, pour qui Pour les diables, dont les serpents anciens, qu'on appelle Satan. Et aussi pour, mais jamais pour un être humain. Est-ce que vous comprenez C'est pour ça que nous avons entendu cela, que Dieu ne t'a pas destiné en enfer. Mais c'est toi-même qui t'es forgé le chemin, qui te force pour aller en enfer. Parce que tu fais sur la terre effectivement ainsi ainsi des suite. » Oui, parce qu faut même, faut même, même, que vous même vous même remarquez que même au temps de Noé, quand les cœurs des hommes étaient tellement tourmentés, continuellement tournés la main, bien que Dieu avait quand même décidé de pouvoir détruire, mais Dieu a donné toujours une porte de sortie. Hein, pour qu'ils entendent, qu'ils puissent quand même se repentir, L'arche a été construite pour qu'ils entrent même dans l'arche. C'est les... pour ça qu'ils ne regardaient pas les films. C'est Ce les... seulement Satan qui pousse les gens à faire, faire des films comme Noé et tout ça. Comme... C est, c est, ça, ça donne une autre chose qui n'est pas de Dieu, qui donne en fait une façon mauvaise de voir. Puis les enfants, peut-être arriver à pouvoir dire En fait, les gens vont croire que c'est comme ça. Oh, on a fait un arche comme ça, puis on empêche les gens de pouvoir entrer, Non non, non, non, non, ça, ça, ça n'a jamais été On a passé qu'on voit un Noé qui se tient là Qui empêche quelqu'un qui veut dire non, non, non Non, non, non, non, non, non. Là c'est pour celui qui voulait entrer C'était pour que les gens qui voulaient être sauver Qui voulaient échapper puissent entrer Et c'est la même chose jusqu'aujourd'hui Donc nous devons être conscients dit que l'amour de Dieu est pour chacun de nous tous Et ce n'est pas La volonté ni le désir de Dieu Que toi tu ailles en enfer Mais par ton comportement à toi par ton à toi, par rapport à la parole que tu as, parce que la parole que tu donnes, c'est pour que tu échappes à en l'enfer. Mais toi tu dis, non, moi je ne veux pas de cela, moi je veux vivre comme le monde fait, l'influence du monde, quand une mode sort, parce que c'est un mode qui sort là, hein, ça vient de l'enfer. Ce sont des démons, des gens que vous avez là-bas, vous avez des grands couturiers, ils sont inspirés par des démons. Alors vous êtes associés avec eux. Et quand vous y entrez, effectivement, ce moment-là, ils, ils sont aussi... Ils disent, ah, nous, nous, nous suivons. Frères et sœurs, nous n'avons qu'une seule mode. C'est que Dieu nous montre, à la façon. Dieu nous habille. Nous... Pourquoi vous n'aimez pas ce que Dieu vous donne Et que vous voulez... Je ne sais pas, ma faible, ce que de vous est libre, mais et ça ne sert à rien. Pourquoi vous voulez aller porter des noms Vous voulez toujours les noms d'un mort, les noms d'un démon, et puis vous aimez mettre... Mais non, moi, j'aime porter les noms de Jésus. Bon, je n'ai pas dit qu'aller coudre le nom de Jésus sur les, les t-shirts derrière. Non, c'est simplement pour dire que c'est le nom que nous disons le nom le plus beau. Et quand on voit dans les magasins, on cherche quand même le nom des autres. Vous comprenez, c'est une façon de parler. En fait, il ne faut que pas sur ce que ces gens-là font. Mais vous pouvez quand même trouver des vêtements normales. Pourquoi seulement suivre la mode Et quand ça sort comme ça, nous suivons. Et on va voir que quand c'est cette mode de chez frère, soeur, ma sœur, vous pouvez quand même avoir votre, une chose naturelle vous n'avez pas besoin que ceux de l'essai disent Ah, il a composé. » Non, tu, tu composes, tu, le Saint-Esprit aussi est un compositeur. Amen, amen, amen. Amen. Il habille ses enfants avec élégance. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Il est 20 h 44, alors nous aurons là le service de baptême tout de suite. Nous marchons dans la lumière We march, we march dans in the light, we march in the light, in the light, Allez.